Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. This video will be both in French and English. My aim is to explain you how to manage with my YouTube channel. Mon but aujourd'hui est de vous expliquer un petit peu l'organisation que je viens de mettre en place sur ma chaîne YouTube. As you are now more than 3500 people following me and thank you very much for this. J'ai aussi la playlist, parce que certains d'entre vous sont anglais et sont des personnes internationales ou françaises. Comme vous êtes maintenant plus de 3500 à me suivre, je vous en remercie. J'ai dû organiser un petit peu ma chaîne, parce que vous êtes majoritairement francophones à me suivre, environ 60%, mais 40% sont des personnes issues du monde entier, donc j'ai décidé de faire certaines vidéos en anglais, comme c'est le cas pour celle d'aujourd'hui. Si vous parlez des langues étrangères il vous suffit d'appuyer sur le bouton CC parce que pratiquement toutes mes vidéos sont sous-titrées dans votre langue For English speakers now, I want to let you know that, that I have organized some playlists with all the videos with interviews or where I speak in English only, and sometimes it's also French and English. Donc j'ai fait une playlist avec toutes les vidéos qui sont complètement en anglais ou avec des interviews qui sont en anglais ou alors toutes les vidéos qui sont à la fois en français et en anglais. J'ai aussi fait une autre playlist avec les hikes parce que um, ma première vidéo est de septembre 2021. J'ai fait une vidéo sur hiking et walking. Donc depuis euh, septembre 2021, j'ai commencé à publier cette chaîne YouTube avec des vidéos sur les randonnées que je pratique tous les dimanches. Les premières vidéos était en français et maintenant je vais essayer de ou d'alterner des vidéos seulement en anglais pour la playlist en anglais ou de, ou de faire des vidéos à la fois mixtes en français et en anglais. So now the next hiking's will be either fully in English or French and English. Anyway, that means uh, if you want only English speaking video you have to go to the YouTube To my YouTube channel playlist which is called Emma on Kosamui in English. That will be maybe easier for you to understand uh, which one you can follow. Otherwise you, the other one are subtitled on English or other languages. Thank you very much for following me. Merci beaucoup de me suivre and bye bye <coughs>